Alors, je vous fais le corrigé du DS. Donc, euh, dans cette première partie, on avait, une, euh, on avait une égalité, 3A plus 2 égale 2B moins 4. Et je vous demandais d'exprimer euh, dans un premier temps A en fonction du reste. Hein, C'est-à-dire, on a des chiffres et puis on a un B qui traîne aussi ici. Et juste après, je vous demandais d'exprimer B en fonction de A, hein, deuxième partie. Alors, dans le premier cas, je vous avais dessiné les balances, hein, puisque l'analogie du poids, euh, je l'avais utilisée. En cours et dans le deuxième temps vous pouviez le faire tout simplement par le calcul donc, je vais vous faire le a avec la méthode de la balance et le b de l'autre façon hein, qui est la façon vers laquelle, euh, vers laquelle vous irez euh, donc pour notre balance ici on a du 3 a plus 2 mais nous ce qu'on veut c'est a donc on va déjà au départ essayer d'avoir tous les a ok ici on a trois il n'y en a pas de l'autre côté si on avait il faudrait les ramener par ici aussi mais Là, on a juste nos 3, on va les garder. On veut se débarrasser de ce 2. Comment est-ce qu'on se débarrasse d'un plus 2 eh bien, Il va falloir faire l'opération opposée. Le contraire d'ajouter 2, c'est enlever 2. Donc, si on voulait avoir, je le rajoute en, en bleu dessous, si on voulait avoir moins 2, euh, si on veut faire moins 2, c'est l'opération que je vous proposais ici, au final, qu'est-ce qui va nous rester Il ne restera plus que 3a, parce que 3a plus 2 moins 2. Le plus 2 et le moins 2 se, se neutralise, il ne nous reste que le 3A. Mais si vous avez fait cette opération-là sur ce plateau de la balance, vous avez allégé, entre guillemets, hein, vous avez enlevé 2 de ce côté-là, pour garder l'équilibre, hein, c'est-à-dire pour garder hein, notre équilibre, c'est le signe égal, pour garder notre signe égal, il va falloir faire la même chose du côté droit. Donc bien sûr, du côté droit, vous allez enlever moins 2 également. Et si vous avez 2B, moins 4, moins 2, alors là, c'est comme l'analogie de l'ascenseur, vous êtes au quatrième sous-sol, vous descendez de deux étages, vous arrivez au sixième sous-sol, donc vous êtes à moins 6. Donc 2b 6, c'est ce que ça donne. Donc là, on a toujours l'égalité, parce qu'on a respecté, on a fait la même chose des deux côtés. Voilà, ensuite, euh, la dernière étape, c'est ici, on a réussi à obtenir 3a. Il va falloir prendre le tiers de ça pour avoir a. Hein, vous allez faire la division de ça. Vous allez avoir 3 divisé par 3. Hein. L'opération, ça va être divisé par 3. Et vos a ici vont être égales à bah, la division par 3 de tout ce bloc qu'on a ici, c'est-à-dire 2b-6, ça nous fait du, je reprends en bleu, 2b-6 divisé par 3, je ne vous demande pas nécessairement de le simplifier, même si vous pouviez me l'écrire comme 2b sur 3 moins 6 sur 3, mais 6 sur 3, on peut le simplifier en disant que c'est 2. Okay Ou on pouvait aussi l'écrire 2b-6 divisé par 3 avec ce signe-là, mais il ne fallait pas oublier les parenthèses dans ce cas-là. Voilà, ça c'était pour exprimer A en fonction de B, c'était cette partie-là. Euh, on pouvait le refaire, je vous le refais très rapidement, directement par le calcul. J'enlève deux de chaque côté, donc 3A moins 2 moins 2, euh, 3A plus 2 moins 2, ça fait 3A tout court, égale 2B moins 4 moins 2, c'est-à-dire moins 6. Et ensuite, je divise tout par 3, A égale 2B moins 6, par exemple, présenté comme ça, divisé par 3. Euh, voilà. Pour le suivant, je vous le fais directement avec la deuxième méthode. 3a plus 2 égale 2b moins 4. Ici, on a 2b moins 4. Il va falloir déjà s'occuper de ce moins 4 okay, pour ne garder que les 2b. Et ensuite, si on connaît 2b, il suffit de diviser par 2 pour avoir un seul b. Okay Donc, c'est parti. Euh, D'abord, j'ajoute 4 des deux côtés. Plus 4, ça va être ce qui va me débarrasser de ce moins 4. Donc, 3a plus 2 plus 4 égale 2b. Euh, et ensuite, deuxième opération, euh, je vais diviser tout ça par deux euh, des deux côtés toujours pour garder mon équilibre, afin de passer de b, de 2b à b tout seul. Okay et donc 3a plus 2 plus 4, ça faisait 3a plus 6. 3a plus 6, qu'il me faut diviser par deux. Euh, voilà. Donc là, j'avais la réponse à mon deuxième exercice. Ensuite, on avait un autre exercice. Euh, C'était l'exercice sur le carrelage. Alors, l'exercice sur le carrelage, alors j'ai encore mes corrections de tout à l'heure. Je vais effacer ça. Je vais le refaire directement avec vous. Euh, sur ce carrelage, il est important de bien lire l'énoncé, comme toujours. Je m'amuse à dessiner des fleurs. Alors, c'est quoi la fleur La fleur, c'est l'ensemble complet. Hein. C'est quand vous regardez, c'est tout, tout ça. Hein. Il y en a une grande, un peu moyenne, petite, et là, on a juste un pistil. Alors, des fleurs dont le pistil, l'hexagone du centre, est rouge. Hein, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de pistil, c'est le centre des fleurs, euh, la petite partie jaune, par exemple, au sein d'une marguerite, auquel j'ajoute des couronnes de pétales, euh, donc les hexagones bleus, puis jaunes, puis verts. Donc première couronne de pétales, deuxième couronne de pétales en jaune, troisième couronne de pétales en vert. Okay euh, J'ai dessiné ici jusqu'à trois couronnes de pétales. Je me demande quel est en général le nombre d'hexagones d'une couronne en fonction de son rang. C'est ici que euh, ça se joue. Ça, c'est la question qu'on se pose. Okay. donc on vous pose. Euh, là, je vous avais donné un guide ici, mais rien qu'avec ça, normalement, tout va dérouler. C'est-à-dire, on vous parle du nombre d'hexagones d'une couronne. Il va lui falloir donner un petit nom. Le nombre d'hexagones, tiens, je peux l'appeler par exemple euh, P. C'est le nombre de pétales de la fleur, finalement. Non, euh, non parce qu'il y a des pétales et il y a le pistil. Euh, je vais utiliser H. On va garder H comme hexagone. Hein. C'est neutre et ça reste géométrique. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en cours cet après-midi. Et en fonction du rang... Hein, on exprime quoi en fonction de quoi On exprime le nombre d'hexagones, ça va être notre première variable en fonction du rang euh, du rang de ces différentes couronnes. Le premier rang, c'est notre couronne bleue, le deuxième rang, c'est notre couronne jaune, le troisième rang, c'est notre couronne verte. Okay donc le rang, on peut l'appeler petit r, par exemple, ou c'était petit n, dans la mesure où c'est 1, 2, 3, 4, 5, euh, le numéro du rang. On va garder petit r pour euh, rang, donc voilà, j'appelle ça r, c'est le rang. Donc, on a choisi des variables, on a expliqué ce à quoi ça correspondait. Hein. On pourrait le rédiger en disant, on appelle h le nombre d'hexagones d'une couronne, et on appelle r le rang d'une couronne, c'est-à-dire son numéro. Euh, regardez combien valent les variables dans les cas dessinés ici. Bah, combien valent les variables Donc On va faire un petit tableau. On a d'une part notre variable petit r, qui est le rang, et ensuite h, combien d'hexagones r égale 1, c'est la première couronne. Hein. La première couronne, c'est la couronne bleue, c'est celle qu'on a ici. Si r vaut 1... Le nombre d'hexagones bleus qu'on a, euh, c'est 6. Okay, on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a nos 6 hexagones. Ça, c'est notre couronne bleue. Si on va voir ensuite le rang numéro 2, donc le rang numéro 2, on est là. Okay. Le rang numéro 2, c'est le jaune. Euh, rang numéro 2, on peut compter les hexagones. Alors vous marquez le premier pour être sûr de ne pas l'oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous les comptez, vous arrivez à 12. Okay. Ça, c'est notre deuxième couronne. Et de la même façon, euh, la troisième couronne, la couronne verte, si vous comptez le nombre d'hexagones, vous arrivez à 18 hexagones, je vous laisse vérifier. Euh, et on a fait, on a répondu à la troisième à la deuxième question. Regardez combien valent les variables pour les cas dessinés ici. Troisièmement, trouvez la logique de progression du nombre d'hexagones par couronne. Il y a deux façons de voir les choses. Soit vous allez dire ah bah je vois que je, je rajoute plus 6 à chaque fois il faut qu'on ait la même progression à chaque fois. Il y en a qui m'ont dit, bah là c'est x2, et après c'est x3. Bah donc ce n'est pas la même logique de progression. Une fois on multiplie par 2, une fois on multiplie par 3, ça ne marche pas. Il faut trouver ce qui marche à tous les coups. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais il y en a qui ont directement trouvé la réponse à la question suivante, c'est-à-dire, bah en fait, je me rends compte que le nombre d'hexagones est 6 fois plus grand. Hein, ce que j'ai ici, c'est 6 fois ce que j'ai là. Ce que j'ai ici, c'est 6 fois ce que j'ai là. Ce que j'ai ici, c'est 6 fois ce que j'ai là. C'est-à-dire que le nombre d'hexagones, H, est égal à 6 fois le rang. Et ça, c'était euh, la formule qu'on vous demandait de trouver. Euh, voilà, c'était la question 4. Exprimez finalement la formule qui donne le nombre d'hexagones d'une couronne, c'est bien notre variable H, en fonction de son rang, c'est notre variable R. Question 5. Peux-tu donner, sans la dessiner, le nombre total d'hexagones pour dessiner une fleur de six couronnes. Alors attention, il y avait un petit piège ici, euh, vous, êtes, vous êtes beaucoup à m'avoir calculé le nombre de, de, de pétales sur la sixième couronne. Alors la sixième couronne, euh, bah la sixième couronne, 4, 5, 6, la sixième couronne, forcément c'est 36 pétales, on connaît la formule maintenant, il suffit de multiplier par 6. Donc la cinquième c'était 30, la quatrième 24, etc. 36 pétales, mais c'est uniquement la sixième couronne, alors qu'on vous demandait la fleur complète. Et la fleur complète, c'est le pistil plus la couronne 1, plus la couronne 2, 3, etc., jusqu'à 6. Donc il s'agissait d'ajouter la somme de tout ce qu'on a ici, c'est-à-dire les six couronnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui fait 126. Avec le pistil, qui nous restait, hein, plus le pistil, la réponse était 127 hexagones. Okay et petite remarque, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous faites du calcul mental sur ces choses-là, euh, soyez astucieux, 36, plutôt que faire 36 plus 30 plus 24, etc., prenez ceux qui vont bien ensemble. 12 et 18, vous avez des compléments à 10, ça fait 30. 24 et 36, ça fait 60. 30 et 60, on avait 90, on rajoute les 30, là on a 20 contre 1, on est à 120. On rajoute 6, on a 126, et il n'y avait plus qu'à mettre le pistil pour trouver les 127. Donc voilà ce que je vous demandais pour ce DS.